Je remue, je remue, je remue pour je qu bien que la couleur rouge. Mmh. Aujourd'hui, on va faire une préparation de bonbons. Montrez vos bonbons, les filles. Mmh, ça a l'air bon. C'est hein? quoi que je voyais l'emballage Donne-moi-le. Hop. Voilà. Alors, c'est des bonbons qui viennent de Candison le poppins cookies. Nous avons plusieurs couleurs. Bleu, rose et jaune. Ça va faire des super bonbons de toutes les couleurs. Après, qu'est-ce qu'on a Nous avons les moules, le récipient. Les petites parties pour mettre les pour mettre les couleurs dedans. Ensuite, nous allons les mélanger et nous les mettons dans les moules. Tiens, hop, loupi. les bonbons à toi. Ça vient de condisson. et et voilà. Et derrière, il y a petite. Nous avons pareil, c'est à peu près le même système, Je le récipient. Le la petite spatule pour remuer. Oh. Allez, on va aller découvrir qu ce qui ouais. se cache à l'intérieur. On y va C'est les fantômes. Donnez-moi les petits, je vais vous ouvrir. Alors, nous allons présenter les moments que l'oubi va faire. Donc, il y a bien le récipient. Les sachets avec les couleurs dedans. Orange. Et bleu. Pour faire tes bonbons, non? Oui. Alia, à toi. Vas-y, ouvre. Ouvre ton, tes bonbons. Et voilà. on Présente ce que tu vois. Euh, ça. Et c'est quoi, ça les moules. les moules. Et qu'est-ce que tu vois sur les moules Qu'est-ce que tu vas faire Tortue, des étoiles, kangourou et fusées. C'est fois que je vois. Oui, alors une fourchette. Et une tortue, Une fusée. Ah, je sais aussi. Des étoiles. Et un kangourou. Oui, un kangourou. Oh. Alors. Il y a de la peinture bleue. C'est pas de la peinture, ça c'est des... la poudre pour faire de la... la poudre bleue pour faire les bonbons. Ça, la poudre bleue pour faire les bonbons. Oui. Oui. Après quelle poudre rouge pour faire les bonbons Oui. Okay. La... La... Je pense la... que ça sera du fraise. Le... La poudre jaune pour faire des bonbons. Jaune. La poudre vert pour faire des bonbons. Tu l'ouvrir. T'as aussi le vert. Oh, c'est oui. Ce paquet est beaucoup plus gros. Fais voir ton récipient pour qu'on montre où on va mettre les couleurs. Et pour faire la préparation des bonbons. Vous avez des ronds. Le rectangle. Montre-moi ta pipette. Et la pipette. Pour doser. Voilà, alors oh nous avons une fourchette, nous avons une tortille, nous avons une fusée, nous avons un pangourou. <rire> Et les étoiles, c'est ça? Et des étoiles. Donc, on va voir comment ça marche. Alors, il faut d'abord que tu prennes le sachet vert et, on le renverse? et que tu le renverses dans le plus grand des récipients avec l'étoile. Et Oui, je vais t'ouvrir avec un ciseau. On va renverser la poudre dans le récipient le plus grand. Tiens. Un des... Allez, Allez, hop, je renverse la poudre. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais tout renverser. Et bon, tu remues un petit peu avec ta petite fourchette oui. qui est fournie avec, voilà. Ensuite, tu vas en numéro 3, on va mettre les couleurs dans le récipient. Ouais. Tu mets le bleu, le jaune et le rouge ici. D'accord. D'accord. Et ça, c'est l'eau. Et là, et bien, et bien, et bien, et bien. Non, il n'y a rien marqué. Pour le moment, le c'est l'eau ici Oui, mais bon, comme là, il n'y a rien. Oh. Tu es fatigué Je les chercher. T'en mets un. C'est de la poudre bleue. Mmh, un Dédon, -dé -dé oh, Ensuite, je vais ouvrir. Ça sent bon. Maman, oh, oh, ça sent bon. Camina. Oh, On va ouvrir le sachet jaune. Et le sachet est rouge. Allez hop, je vais le faire. Alors non, tu mets un petit peu, tu prends de l'eau avec la pipette. Encore, oh, vas-y, bah essaye que tu vas mettre. Non, oui, bah oui, pardon. Vas-y. Mets dedans. Ah, attends. Oui, c'est mieux avec celui-là. Mais tu remues. Tu dois remuer avec ta spatule. Oui. Remue. Je remue, je remue, je remue Bien que la couleur rouge Se dilue Tu fais pareil pour l'orange Là, celle-là, c'est bon Tu Prends de l'eau Le jaune plutôt, je crois. que c'était du orange, non, c'est du jaune on avait dit. C'est bon, stop, encore, encore. Bah jusqu'à là... stop, stop, stop, jusqu'à là, il y, y a un trait normalement. Tu as un trait que tu dois pas dépasser d'eau. Là, tu le poses et tu remues avec ta spatule. Et Remue on a... avec ta spatule. Et on a ici Mmh. Et tu fais pareil pour le bleu. D'accord. Allez, tu peux me prêter. Voilà. Mais bah, tu remues. Euh. Avec la spatule. pour bien que la couleur bleue se dilue bien. Hum, mmh, ça sent bon, hein mmh. Mmh. Et ensuite, tu vas prendre... Alors, je vais te montrer une couleur, un petit peu de bleu. Ça va faire un mélange entre plusieurs couleurs. OK. Par exemple... Voilà. Et... On met le bleu dans la pipette. On en met... Une, deux, trois, quatre gouttes. Ah et on va prendre un petit peu de jaune, on va voir qu'est-ce que ça va faire comme mélange. Alors alors, qu'est-ce que ça va dire tu alors, Attention. Eh oui, c'est bien.